Pour la première fois de l'histoire, une ville, Litton, au Canada, a été complètement rayée de la carte, incendiée du fait d'un dérèglement climatique dont les origines sont les activités humaines, en particulier l'exploitation des énergies fossiles. Le lendemain, c'est l'océan lui-même qui prenait feu au large du golfe du Mexique, suite à une fuite du gaz dont nous devrions pourtant stopper l'exploitation si nous voulons préserver le climat, la biodiversité, en un mot, la vie sur terre. En quoi cela concerne-t-il notre discussion du jour sur le mécanisme d'interconnexion européen Eh bien tout simplement parce que le texte qui nous est aujourd'hui soumis au vote nous propose de continuer à dépenser l'argent des Européennes et des Européens dans des gazoducs qui nous condamnent à dépendre des énergies fossiles pendant encore plusieurs décennies. À peine avons-nous voté l'objectif de neutralité carbone à travers la loi climat que nous nous empressons aujourd'hui d'autoriser le financement de projets d'infrastructures Gazières et osons même déclarer ceux-ci contributeurs à la lutte contre le dérèglement climatique. Le climat appréciera. Alors le choix est simple. Voter et accepter un programme de financement sur sept ans, dans une décennie cruciale pour le climat, se terminant deux ans avant nos objectifs de 2030, rendus intenables par les objectifs et les crédits de financement que nous nous apprêtons à voter. Ou alors, voter l'amendement de rejet que Karen Kuff et moi-même vous proposons pour repousser d'un mois l'issue des négociations de sorte à défendre les positions du Parlement européen, les objectifs du Green Deal et contribuer à sauver le climat. Un mois contre sept ans, nous espérons, chers collègues, votre plein soutien.